Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour du 4 novembre 2020, à savoir la 2.52 Pointe de... il y a pas mal de personnes encore une fois qui sont touchés euh, des changements, euh, on, va, on va en parler bien sûr Mais la patch note en soi est plutôt bonne, plutôt bonne. il n'y a pas de... par rapport à d'habitude il n'y a pas de... A... D'habitude il y a toujours un bon patch avec un truc pourri, dernièrement il y a toujours ça, j'ai eu le revoir cassia Il y a... Y, a des... y a toujours eu des très bons trucs avec un truc pas terrible Là honnêtement c'est pas des trucs Waouh mais il n'y a pas de Mauvais trucs, je trouve, vraiment il n'y a pas de trucs tr Véritablement mauvais, foncièrement mauvais On va commencer par Anubarak Alors Anubarak j'en ai pas mal parlé pour ceux qui avaient vu le, on va dire, La pré-analyse en live euh, Anubarak d'un point de vue conception Il y a des choses qui vont très bien Mais d'un point de vue conception il y a des choses qui sont Pas mauvaises, qui sont juste pas compréhensibles en fait euh, qui sont totalement incompréhensibles en tout cas niveau 20 le maître de la ruche donc l'amélioration de la nuit de sauterelle les dégâts sont augmentés de 153 à 165 points et les soins augmentés de 50 à 80 points donc c'est assez violent hein, le, le vin de la nuit de sauterelle mais le truc c'est est-ce que c'était un mauvais vin la réponse est non c'est très très bon vin et à l'époque où nuit de sauterelle était plus joué cocon la plupart du temps tu prenais euh, nuit de sauterelle améliorée en fait donc est-ce que c'est mauvais en soi non alors bien sûr c'est un up gratuit il a pas de problème Maintenant, ce qu'il faut y voir, c'est quoi C'est ah, peut-être un peu plus inciter à vendre la nuée de sauterelle. Et au vin, bien sûr, le retour rapide est très fort. Donc, hop, ça, c'est pas un problème. Sachant que je rappelle que ça, ce talent a été nerf à une époque. Hein. Mais, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Maintenant, le véritable problème pour moi, c'est que... Pourquoi au vin, on joue que le retour rapide C'est parce que nuée de sauterelle, déjà, je joue pas. Tu joues pas l'amélioration du cocon. Si nuée de sauterelle était viable, il y aurait beaucoup plus de nuée de sauterelle, sauterelle améliorées au vin, en fait. Donc, déjà... Il y a un problème, la nuit de sauterelle, à l'heure actuelle, a un temps de recharge trop long, toujours T-script, fonctionnalité supplémentaire, donc ça c'est l'amélioration du cocon J'appelle l'amélioration du cocon, c'est vous mettez un cocon sur un gars Et il faut rester à côté du cocon pour que le cocon dure plus longtemps Le principe, donc maintenant, il y a une fonctionnalité supplémentaire en plus de ça Après avoir quitté le cocon, les ennemis subissent 50 points de dégâts en 4 secondes Ces dégâts sont augmentés de 100% pour chaque seconde passée dans le cocon Pour moi c'est de la merde, pourquoi Parce que tu mets pas un cocon pour faire des dégâts, en fait on m'a parlé de ça en live quand je disais bah en fait le problème c'est que pour moi il devrait même supprimer le talent en fait, pour moi il devrait supprimer ce truc, ça sert à rien en fait, le cocon améliorer si tu pars dans une optique comme ça ça ne sert à rien, autant supprimer un petit peu comme la Void améliorée de Zaratul, autant lui supprimer et d'ajouter des nouvelles choses, qu'est-ce qui va être fait euh, Du coup une augmentation de dégâts, le truc c'est qu'en fait la, la, la, la, la, fin le, foncièrement, la conception de ce talent est mauvaise. Déjà de faire en sorte d'améliorer la longueur d'un cocon, quand tu te fais cocon c'est un sort ciblé, c'est déjà suffisamment cancer comme ça. Si en plus on peut augmenter la durée dans laquelle es enfermé, heureusement c'est pas terrible, mais pour différentes raisons, le fait qu'Anubarak soit obligé de rester à côté pour que ça marche déjà c'est de la merde. Mais le... du coup cette conception est nulle en fait. De base c'est pas très intéressant, très fun ou quoi que ce soit. Que ce soit pour Anubarak ou que ce soit pour son adversaire. Donc vouloir garder cette mécanique et y ajouter à côté des dégâts, c'est con en fait. Limite, donc moi personnellement je pense qu'il devrait supprimer le talent, mais il y avait un très bon écho que j'avais eu de, de certains viewers, c'était peut-être que plutôt que chercher ce genre de choses, faire en sorte que quand le mec sort du cocon, il est slow par exemple. Slow plus vulnérabilité, un truc comme ça. Et ça, ou même tout simplement, le mec sort du cocon et ça fait un rayon réducteur. Slow plus réduction de ses dégâts. Ça ce serait intéressant, mais à l'heure actuelle, je comprends pas le délire, je comprends pas le délire Bouclier renforcé qui est supprimé, bouclier renforcé ça a jamais été mauvais hein, sur Anubarak euh, C'était même le deuxième gros 20 avec, euh, avec le retour rapide Mais un peu plus situationnel puisque c'était vraiment s'il y avait énormément de burst Nouveau talent, Roi Donc en fait c'est le bouclier renforcé mais en version personnalisée pour Anubarak Confère un bonus de 10% au point de vue maximum et 20 points d'armure anti-sort Donc ça c'est en passif, 10% de PV supplémentaire pour un personnage qui manque de PV c'est beaucoup de stats, au final, à Numarak euh, euh, défensive. L'armure anti-sort sur le Z, du shield, etc. Mais les PV, il n'en a pas des masses. Et 20 points d'armure anti-sort de base, donc même sans claquer le Z. Donc ça, c'est intéressant. Le problème, c'est que si vous claquez le Z, l'armure passive et l'armure active ne se cumulent pas. Hein. C'est toujours la meilleure des deux. A l'activation confère 75 points d'armure pendant 4 secondes. Le temps de recharge est de 60 secondes. Donc comme un bouclier renforcé. Donc vous passez à 75 d'armure pendant 4 secondes, donc en gros, c'est... Le bouclier renforcé et personnalisé d'Anubarak avec un petit buff passif sur ça. Alors est-ce qu'ils ont décidé de rework tous les boucliers renforcés Je ne sais pas mais c'est un très très beau. Ça c'est excellent par contre, ça c'est vraiment excellent. Maintenant moi, mon gros problème c'est plus le T-Script qui dans mon sens est un gaspillage de temps et de développement d'aller dans ce sens là. Pour moi ça veut dire qu'ils n'ont pas compris le souci et les commentaires développeurs disent oui voilà à l'heure actuelle... Ça c'est très bien hein. à l'heure actuelle ils disent oui bon le problème d'Anubarak au niveau 20 c'est que vous avez le retour rapide qui est trop fort. Et du coup, il n'y a pas grand chose euh, qui peut le concurrencer. Donc on va essayer de rendre ça plus sexy. On va essayer de rendre le reste plus sexy. Euh, et je pense qu'ils devraient énormément de s'inspirer de ce qu'ils ont fait sur Zeratul personnellement. Malganis Je vais commencer par le commentaire des développeurs parce que c'est très intéressant. Malganis est en retrait par rapport aux autres guerriers. Comprenez Tank. Guerrier offensif et défensif. Donc Tank et Soleil. Ses talents sont satisfaisants depuis sa refonte. Je rappelle le rework qu'a eu Malganis avec une amélioration des, des, de, de l'efficacité des talents. Mais ils avaient nerf ses, ses valeurs flat. Allez voir le rework Malganis en patch, hein, vous aurez tout C'est pourquoi nous lui, nous lui rendons quelques PV Afin de lui permettre de mieux jouer le rôle de tank pour son équipe Et ça c'est intéressant, c'est à dire qu'en fait ils avaient trop baissé les stats Ils ont analysé les données depuis, euh, depuis le rework Malganis Et ils se sont dit, bon, il manque, on a peut-être été un peu dur sur les stats On avait vraiment renforcé les talents, on avait peur que le perso devienne vraiment trop fort Du coup on avait un peu baissé ses stats, hop, on les re -augmente. Et ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup personnellement Puisque point de vie augmenté bah c'est très bien Récupération des points de vie très bien Et les funaise dégâts augmentés bah ça veut dire aussi sustain amélioré Dégâts augmentés égale sustain pour, pour malgré Nistock. stock C'est vraiment j'aime bien l'idée Et là pour le coup l'intention de réalisation Enfin l'intention de, de développement est bonne euh, Guerrier offensif chaîne Alors là honnêtement je suis surpris On va pas se mentir Meilleurs ingrédients Donc euh la boisson, quand vous... Le, le dé, en gros, les globes vous donnent 100% de bonus de PV supplémentaire. Quand vous avez fini les 15 globes, de récupérer 15 globes, vous gardez 50% de votre shield euh, en permanence. Réduction du temps de recharge une fois la quête terminée, augmenté de 1 seconde à 2 secondes. Ça j'avais oublié ce que c'était, mais en fait c'était tout simplement qu'en plus, quand vous avez validé la quête, en plus de garder la moitié du shield, vous avez 1 seconde de moins sur votre boisson. Ce qui est très fort. Là vous passez à 2 secondes de moins sur la boisson. Ce qui est monstrueux, hein, ce qui est juste monstrueux. Donc personnellement bah, meilleurs ingrédients c'était déjà mon talent préféré euh, Généralement c'est si je suis free je prends le truc, talent offensif sinon je prends le meilleur ingrédient L'augmenter encore c'est très intéressant Ils ont beaucoup beaucoup up euh, le, la recette secrète des, des, des Storms Au final Donc celui-là visiblement était un petit peu moins populaire donc, bon, voilà, c'est ce qu'ils disent, hein. nous avons apporté des légères améliorations des talents qui laissaient à désirer. Donc, non, c'était peut-être pas populaire là, plutôt c'était peut-être euh, le win rate, je ne sais pas. Le changement ne devrait pas avoir des effets radicaux, mais c'était l'occasion de faciliter la vie des joueurs de chaîne. Donc, on, en gros, c'est pas des grands trucs, des grands changements, mais ça améliore un petit peu l'efficacité. Niveau 4, la frappe létale, le bonus au dégâts est augmenté de 100% à 125%. Alors, c'est un talent qu'on commençait de plus en plus à voir en compétitif sur les chaînes. Alors, chaîne, on le voit un petit peu moins dernièrement en compétitif, euh, il a été supplanté notamment par Irel. Mais Irel, enfin euh, notamment Shen par exemple euh, Quand on le voyait, on voyait euh, C'était Max Passion qui commençait à faire du build hybride Avec offensif au 1 Donc le, le, le souffle Et qui partait sur Frappe létale au 4 Donc Frappe létale 125% Je pense même que le up n'était pas nécessaire mais euh, excellent Et je rappelle ces deux là synergisent Puisque à la fin si vous avez votre shield en permanence Bah létale est euh, proc forcément Donc c'est très intéressant ensemble Le don du bif, le dégâts subis Augmenter euh, dégâts subis sur la durée réduit de 60 à 50% Alors on se dit c'est un nerf Alors moi aussi l'infobule est vraiment poubelle euh, en, en gros ce que ça veut dire c'est que Avant vous savez le enfin le, le Appuyez sur le E pardon Réduit en fait Report les dégâts que vous allez prendre Sur la durée Enfin Normalement des dégâts fixes vous allez les prendre Sur la durée et le truc c'est qu'en fait Le report va aussi absorber Une quantité des dégâts Je crois que c'est un truc genre 10 ou 20% si vous preniez le E, vous montiez à 40% à une époque des donc vous montiez à 60% de dégâts euh, réduits en fait l'idée, enfin subi pardon, ben, c'est dur à dire parce que c'est vraiment s'il y a bien une infobule il faut bien être précis c'est ça parce que c'est la seule mécanique du jeu mais en gros vous bloquiez une partie des dégâts et le reste était en dégâts sur la durée et en gros là l'idée c'est qu'on va bloquer 50% des dégâts subis ce qui est énorme hein, ce qui est énorme et le reste bah ben, ce sera sur la durée donc le E au 7 Plutôt violent honnêtement je pense qu'il a, il a subi énormément de up à une époque c'était juste le double bonus Maintenant vous voyez c'est 50% des dégâts euh, bloqués par le report Donc c'est vraiment excellent, hein. c'est vraiment vraiment vraiment excellent euh, Je pense que ce talent il va falloir commencer à, à le jouer, à le tester Parce que euh, c'est peut-être même le, le, le, un up euh, vraiment vraiment très violent Après bien sûr il est en concurrence avec le maître, l'équipe du brasseur et... et le maître de l'esquive, mais le don du buffle très très violent, notamment aussi en, en, en addition avec le 16. DAK, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup ce qui a été fait sur DAK, les seins noirs, les dégâts sont augmentés de 49 à 52, ça buffe les, toutes les versions de DAK, que ce soit Q-Spell euh, ou que ce soit le Z, et les talents niveau 13 et 20 ont été organisés, donc c'est juste bon, voilà, pour que le A ce soit le premier talent, 2 Z, 2ème, 3ème, etc. Niveau 4, Sushroeder, réduction du temps de recharge augmenté de 4 à 6 secondes, vous savez c'est le talent où vous mettez, hein, vous mettez sous terre, vous devenez invisible, et en ressortant vous mettez un bump autour de vous, genre une mini zone d'exclusion de deux arrières et bien là, avant ça réduisait aussi de 4 secondes le temps de recharge du E, maintenant ça passe à 6 secondes ce qui est, vieux, ce qui est très bien, je crois que c'est 14 secondes le temps de recharge du E ou 12, 12 ou 14, un truc comme ça donc euh, c'est vraiment très très fort, sachant que le problème du E comme ça, c'est de vouloir faire une utilisation offensive d'un talent plutôt défensif donc il fallait, il faut donner de la, la réduction de CD pour inciter les DAK à, à le jouer de manière offensive donc honnêtement j'aime beaucoup ce changement aussi, c'est assez intéressant, est-ce que ça le rend viable je ne sais pas, mais euh, à tester, honnêtement à tester, je pense que c'est pas, pas mal, je pense vraiment que c'est pas mal. Après t'as envie de la sustain, c'est un palier sustain le 4, donc difficile à dire. Je pense que peut-être avec ce talent il faudrait, Pff, ouais, Mais d'un autre côté t'as as envie de la mousse speed pour pouvoir aller vite attraper le gars et le bump, mais de l'autre t'as pas le talent défensif, donc peut-être prendre les globes au 1 de régénération, comme ça au 4 tu peux te permettre d'aller partir sur, défensif. Euh, sur de l'offensif. Niveau 7, alors ça c'est intéressant. Euh, vous savez le talent, l'ancien 16 et 7 qu'ils ont fusionné, en gros la durée de l'attraction est augmentée d'une seconde supplémentaire et à la sortie le mec est slow ça j'avais trouvé ça génial à l'époque où il avait fait mais il manque toujours quelque chose, ralentissement augmenté de 30 à 35% tu très bien, par contre je pense que ce qu'il doit faire avec ce talent c'est augmenter le burst du coup de langue, en fait j'ai en, en, en l'évoquant comme ça en préparant le truc je me suis dit mais en fait ce qui manque c'est une augmentation de dégâts regardez les paliers 7, vous avez la réduction de CD sur le Z pour des AK, et la réduction de CD sur le A en gros plus d'outils offensifs ce talent là c'est plus de l'utilitaire au final il n'y a pas de véritable offensif donc là par exemple ça serait intéressant de le prendre en mode plus de burst, le coup de langue fait plus de dégâts sachant que c'est probablement le, le grappin qui fait le plus mal du jeu hein, par rapport à je sais pas moi par rapport par exemple euh, à un Stitches, un hook Stitches le, le coup de langue fait très très mal hein, sur des AK, il fait vraiment très mal c'est pas des dégâts qu'il faut euh, négliger jouez Illidan, prenez un coup de langue vous allez voir les, les dégâts que ça vous met donc euh, c'est vraiment très intéressant euh, le slow, maintenant je pense que plutôt que d'augmenter encore la capacité utilitaire, lui rajouter un petit bonus typiquement genre bah, 15% de dégâts supplémentaires sur le A ou 20% de dégâts supplémentaires sur le A ça me semblerait pertinent Niveau 13, rage primordial, le bonus au dégâts augmenté de 1 point à 1.25 euh, par point d'essence stocké c'est assez énorme, c'est cumulable bien entendu avec euh, la o 1 qui augmente de 10 le maximum et c'est bien sûr signe, ça synergise avec le 20 qui vous permet à chaque auto-attaque de de, de récupérer de l'essence, donc rage primordial c'était déjà un talent très fort 1.25, je sais pas pourquoi ils l'ont up mais c'est très très violent bien sûr le problème c'est le côté contre-synergique, en mode, bah je suis à ma maximum de stack d'essence euh, j'ai besoin de me soigner je vais me soigner, mais du coup je perds des dégâts donc l'idée c'est que on up un petit peu pour justement quelqu'un qui jouerait, qui arriverait à mieux gérer ses essences Et eh bien on up ce côté là pour avoir un, un effet plus, un effet supplémentaire enfin un meilleur effet lorsque vous avez vos, vos stacks d'essence Donc honnêtement la rage primordiale c'est très très fort hein. Vraiment l'équilibre avec le 20 et le 1 euh, ça le rend vraiment très intéressant Moi j'adore ce talent euh, 20 changer si survie changer, c'est l'adaptation, réduction des temps de recharge augmenté de 30 à 40 secondes Pff, Ouais je suis pas fan de l'adaptation de base Sauf si vous êtes en main tank des AK et même comme ça c'est pas si ouf donc, euh, pff, bof, bof. Et, et franchement, si vous jouez même adaptation en, en build tank, vous n'avez pas besoin de jouer adaptation 20 en fait. Donc, euh, pff, pas fan, pas fan. Mais bon. Prédateur de l'Apex, ça c'est assez intéressant. Le global de DAK, le global qui avait été énormément nerf comme Falstad à une époque à cause de Fnatic, eh bien, on ré-up les globaux DAK. Falstad, je rappelle, le global c'est la, la capacité de sauter d'une ligne d'un point A à un point B sur la carte très rapidement, en quasiment instantané. Et, eh bien. On... Fnatic n'est plus là, donc on va ré-up les 20 euh, là-dessus. Donc Falstad aussi, hein, c'est pas pour rien qu'il est en haut, Falstad aussi va avoir ce up et je suis très content. De AK on passe de 35 à 50 secondes de réduction du temps de recharge sur euh, l... la monture, donc ça c'est vraiment très bien. Au fil des années nous avons affaibli certains héros comme Deaka en raison de leur capacité de présence sur toute la carte, les globaux. Un atout que les joueurs ont après à utiliser très efficacement sur les grandes cartes. Cependant Deaka affiche un taux de victoire plus faible depuis quelques temps en raison de ses affaiblissements. Pourquoi nous lui rendons une partie de sa puissance Donc c'est cool, très bien. Diva, Diva. Alors là, par contre, Diva, je suis pas spécialement convaincu par le changement. Pourquoi Parce qu'il y a qu'un seul nerf sur Diva. C'est, On n'a pas renerf les missiles, on n'a pas trop renerf. Euh, là, apparemment, ils sont très satisfaits des résultats de Diva depuis sa refonte et le dernier équilibrage qui a eu lieu. Euh, le truc, c'est que le niveau 4, la fonceuse, les dégâts et les soins contre les héros ennemis sont réduits de 3 à 2% des points du maximum et le bonus au dégât infligé aux unité ennemie non héroïque réduit de 75 à 70% pour moi le problème est simple sur Diva, si vous avez regardé mon... ah non je l'ai pas fait encore <rire> pardon, mais le guide Divar arrive est... euh, le problème de, de ce talent et j'en parle très souvent en live, j'en ai eu en cast c'est pour ça que j'en parlais souvent le problème de ce talent c'est qu'il est trop fort en fait Il... en fait les deux points de ce talent devraient être des talents différents en fait le fait qu'il y ait un talent qui te permet à chaque bump de toucher, de récupérer 3% de tp max c'est très très fort, surtout que les points de vie du mecha ont été up, donc c'est très fort pour Diva. Le truc, à contrario, tu as aussi le fait que le Q va faire des dégâts supplémentaires sur les sur les unités non héroïques, donc ça t'offre un wave clear de dingue. Donc tu as à la fois le wave clear et à la fois le PVP. C'est peut-être un peu trop fort en fait. Il devrait le Dégager en deux et améliorer ses talents. Remettre les valeurs par exemple depuis le rework et par exemple améliorer. Si tu veux jouer PvE, bah, par exemple tu as une réduction du temps de recharge sur ton Q-spell, éventuellement, pour pouvoir plus utiliser en en, en PvE, donc en, en rotation par exemple. Et si tu joues le PvP, bah, tu as un autre up pour le PvP. Genre par exemple, je sais pas, une augmentation de Pv max ou euh, des dégâts supplémentaires sur des héros ou un truc comme ça, je sais pas. Mais. Le problème c'est que mettre tout ensemble, bah, ça fait que n'y qu a pas de concurrence au niveau 4 en fait. T'en as besoin pour wave clear. Que, que tu joues en solo ou en main tank, t'en as besoin en fait. En solo, c'est indispensable puisque t'as besoin du wave clear. Et même en tank, bah, le wave clear en tank, c'est pas force, pas le premier point, mais ça peut renforcer un peu le perso. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Johanna. Enfin, c'est Johanna et c'est ce qu'ils essayent de faire avec Stitches dernièrement. Donc le problème n'est pas euh, les valeurs pour moi, le problème c'est le fait que bah, les deux effets soient sur le même talent. Gazleu qui quand même euh, qui avait pris, hein, on en a parlé sur le dernier patch, hein, Gazleu qui avait pris de up complètement débile, beaucoup trop, j'en avais peur, je disais bah c'est peut-être la future Zarya, c'est ce qui s'est passé, enfin la nouvelle Zarya, et au final Gazleu est effectivement le, la nouvelle Zarya, avec donc euh, une réduction des dégâts sur la tourelle, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais les valeurs sont quand même plus hautes que celles, du gaz gazleux où ils avaient énormément nerf la tourelle euh, là on est quand même plus je crois que c'était un truc genre 36 ou 34 les dégâts avant donc euh, on réduit de 40 à 38 c'est ok trucido laser pareil on réduit les dégâts it's ok niveau 1 chasseur de gros gibier. réduction du temps de charge diminuée de, de 2 à 1,5 secondes donc c'est celui qui euh, le talent 1 qui était un peu plus pve qui a été nerf niveau 4 la protection du sulfate donc euh, la protection sulfate donc des tourelles sulfate qui voit la capacité du bouclier réduite de 115 à 200 donc c'est bien parce que poser des tourelles en permanence ça donne un gros gros shield plan amélioré alors là il y a un gros raté sur le nerf très très gros raté c'est les dégâts de zone qui sont réduits alors que ce n'est pas un problème le, le, les tourelles font pas mal de toute façon donc, et ça c'est déjà un nerf sur le 13 donc en soi la réduction, le montant de dégâts de zone qui est réduit on s'en fout le problème de ce talent 13 c'est la portée des tourelles qui est beaucoup trop haute à l'heure actuelle vous pouvez poser une tourelle hors portée d'un fort en fait et elle, va pas, et elle va pouvoir tirer sans que le fort réponde. Ça, c'est pas normal par contre. Ça, c'est vraiment pas normal et c'est cancer, honnêtement. Donc, nerf ça, pour moi, c'est un mauvais. Euh, ça, c'est très très mauvaise décision. C'est pas ça qu'il fallait nerf dans le talent 13. C'était la portée. Niveau 16, réacteur arc, réduction du temps de recharge diminué de 3 à 2 secondes. C'est bien parce que, quel que soit le build, maintenant vous voyez réacteur arc. Ça offre plus de wave clear, donc même en robot gobelin, vous jouez ça. Euh, plus, vous jouez en gravito, ça marche aussi. Vous jouez. Il euh, y a la limite entre truc de laser, vous allez jouer truc de laser. Mais euh, nerf le réacteur arc, c'est bien parce que c'est vraiment très très fort. Voilà, Gazle est un peu trop puissant sur ce dernier changement, mais on a conscience qu'il occupe une place dans la méta, euh, un rôle pertinent dans la méta, donc ils veulent que Gazle soit toujours méta, euh, parce qu'à l'heure actuelle, -le, bah, il est pique ou hein, c'est vraiment très très très très apprécié, mais on va quand même le nerf l'affaiblir, ce qui est compréhensible. Euh, ça sera, à mon avis, on le reverra aussi dans les prochains patchs. Léoric des AK, des attaques de base augmentées. Alors, quand j'ai vu Léoric up de Léoric j'ai été très étonné, parce que si D.A.K. en le up, je comprends, mais l dire L même à l'heure actuelle, il est toujours méta, mais sur des maps en particulier, Valmody, etc. Léoric, c'est toujours l'un des meilleurs solainers du, du jeu, hein, euh, mais je pense que c'est plutôt à cause de la solo queue qu'on le up, mais du coup, dégâts des attaques de base augmentés, et on up le build drain de Léoric, niveau 13, Désespérance, qui est au final le build le plus dur à jouer, hein, le build drain, parce que le build auto, bon, en soi, c'est pas dur à jouer, la difficulté c'est d'arriver au cac, mais en soi, c'est pas dur à jouer le build auto, et le build E, bon, bah... Ça demande un peu de vision de jeu et d'intelligence, mais en vrai par rapport à un build drain, ça, ça va quoi. Réduction du temps de recharge quand le drain d'espoir est actif, augmenté de 0,5 à 0,64. En gros, l'idée c'est que si jamais vous faites couper votre drain, ce qui peut arriver avec des dash, etc. Eh bien, vous ne soyez pas trop pénalisé. Et à l'inverse, quand, quand le drain d'espoir atteint son terme, la réduction du temps de recharge est diminuée. Donc au final, l'un dans l'autre, ça va, ça va dans le sens. C'est un peu comme Diablo, vous savez, avec la, le... le les pv, les stacking de, pour récupérer ces pv en gros on punit moins si votre drain a été coupé on vous donne un petit peu plus de bonus d'ailleurs et si vous réussissez à canaliser le drain jusqu'au bout vous avez toujours une récompense mais moins forte qu'avant l'idée c'est d'harmoniser le tout vous avez toujours une meilleure récompense quand, quand vous avez réussi à, atteindre, à mettre le truc jusqu'au bout mais comme ça, le, parce que le build drain en fait pouvait être très cancer en mode il bah, y a quasiment aucun counterplay contre des persos qui n'ont pas d'escape et pouvait être impossible à jouer contre certaines compos où bah les mecs fuient trop vite et tu coupes ton drain et tu peux pas l'avoir jusqu'au bout. Donc c'est je pense une bonne chose, je pense que c'est une très bonne chose. Niveau 20, l'eau s'endurcit, supprimé. Donc c'était tout simplement l'armure sur le drain qui a été supprimée. A la place, fusion de deux niveaux 20, le drain qui fait une rage ardente pour l'éorique et l'armure. puisque eux, ajoutent des visuels de coups critiques quand des espoirs contagieux infligent. Bon ça, ils aiment bien maintenant mettre les effets critiques sur des dégâts améliorés, ça c'est très bien d'un point de vue visuel, améliorer la visibilité du jeu et la lisibilité du jeu, c'est important. Faut que ça ait été supplémentaire, quand le drain d'espoir est actif, donc quand vous touchez votre Z, vous avez une rage ardente de base, mais quand vous touchez votre Z, ça, buste, ça booste la rage ardente. Et bien maintenant, quand vous touchez avec le, le drain, vous gagnez 40 points d'armure. c'est vraiment très très fort. N'oubliez pas, le tombeau 20, c'est encore trop fort, mais euh, c'est vraiment intéressant le désespoir contagieux. Et enfin, le linceul du roi des fins, donc c'est euh, l'invulnérabilité, qui voit son temps de recharge réduit de 30 à 25 secondes, mais bon, niveau 20 sera toujours le tombeau. Léoric a des très bons vins, hein, honnêtement, hein, mais c'est juste que le tombeau, c'est trop fort. L'héroïque qui est légèrement à l'écart de la méta et affiche un taux de victoire de 48%. C'est pas la première fois que Blizzard donne les chiffres, les, les données chiffrées, mais c'est intéressant de l'avoir quand même. Donc nous lui donnons quelques coups de pouce centrés sur ses talents. Donc là c'est vraiment légèrement à l'écart de la méta. Là c'est pas la méta compétitive, hein. c'est vraiment euh, la solo queue, tout ça, tout ça, quelle que soit la moyenne. C'est quel que soit, les, les, ah, quel que soit les lots pardon. Maltel, ombre projetée, fonctionnalité supplémentaire, l'impact initial du voile du Faucheur inflige des dégâts équivalents à 2% des points de vie maximum. Oubliez que le... A une époque c'était une quête, ils avaient réduit la, pu la puissance, enfin la difficulté de la quête et ils, ensuite ils ont détruit la quête et ils ont donné une bonne partie des, des anciennes valeurs de base. Sur le faire en sorte que tu aies l'ancien système, système de quête de base et en plus avec 2% des points de vie maximum à chaque cible touchée par le E, chaque héros touché par le E, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. D'ailleurs c'est marqué, c'est pas précisé que c'est les héros, je sais pas si ça marche sur les, les spires. Mais en tout cas c'est très très bien sur l'ombre, je pense que c'est les héros, mais à, à voir. Mais en tout cas l'ombre projetée. moi j'aime beaucoup déjà ce talent et honnêtement bah, ça ne fait que confirmer parce que franchement très très bien. Et le niveau 16 Memento Mori, bonus aux dégâts augmenté de 90 à 90%, faut pas oublier que le Memento Mori à une époque euh, il était extrêmement nerf à la sortie en fait. Maldael hein. à la sortie était sacrément fort et notamment tourment avec Memento Mori sur le Billmark, c'était n'importe quoi. Et réduire le les bonus aux dégâts, il y a eu beaucoup beaucoup de nerfs le Memento Mori donc... On réaugmente un petit peu les valeurs puisque que le Memento Mori est un peu moins joué. Donc, les talents et performances globales de Maltael sont satisfaisants. D'ailleurs, son arbre de talent est une référence, je pense. Tout est viable sur Maltael. Mais Ombre projetée et Memento Mori sont moins populaires depuis quelques temps. Donc, voilà. C'est même pas une question d'efficacité, c'est une question de popularité. Donc, on augmente les dégâts supplémentaires. Blablabla. varian Ah, varian Point de vie augmenté de 2116 à 2220. Non, pas grand-chose. C'est toujours intéressant. Niveau 1, Croc du Lion. Alors, faut pas oublier que ça, a plus les PV. Je rappelle, les PV, si on augmente les PV flat, ça booste tout les de Varian, Variant Twin Blade, Varian Colossus, Variant Tank, et faut pas oublier que Variant Tank il prend 40% de PV max en plus grâce au fait qu'il part taunt donc c'est un up bien sûr de toutes les, de toutes les sp mais plus l'aspect tank niveau 1 crawl lion bonus au dégâts augmenté de 5 à 6 points par cumul on ne crache pas dessus moi j'adore ce talent quête du roi et ça burst bien <rire> ça burst très bien quête du roi le passif le nombre de globes de régénération récupérés pour terminer la quête réduit de 20 à 15 honnêtement c'est une bonne chose parce que t'as quand même trois conditions pour valider la quête donc c'est bien, sachant que je rappelle que ce talent se joue quel que soit l'aspect En build Twinblade c'est logique, c'est le plus simple En build Colossus, faut pas oublier que ça booste les dégâts d'auto-attaque Donc renforcer ses dégâts d'auto-attaque c'est toujours intéressant Et en tank, bah, vous allez pouvoir plus facilement mettre des auto-attaques aussi Donc c'est un gain de, pour toutes les, toutes les spes, pardon Niveau 20, cri démoralisant, l'actif temps de recharge qui est réduit de 25 à 20 secondes Ça c'est une très bonne chose aussi, je trouvais que c'était très long quand même 25 secondes Quand tu as la bannière améliorée, c'est vrai que tu n'as pas tendance à vouloir jouer le cri démoralisant Sauf que contre quelques héros. Donc, notamment par exemple contre un patcher ou autre Donc c'est bien de, de, de réduire le temps de recharge Pour que ce soit plus généralement pris euh, Malgré quelques améliorations récentes Varian reste légèrement en retrait par rapport aux autres héros En termes de puissance globale Et là j'ai envie de dire, ok Blizzard, merci Je rappelle qu'il y a quelques mois vous l'avez nerf pour le bronze en fait hein. Donc euh, merci à vous hein, de l'avoir nerf Pour pouvoir le re-up derrière, ça n'a aucun sens Et je rappelle, je suis désolé Je vais passer pour un gros connard de, de, de, de, de condescendant Tout ça, tout ça je, je connais les, les bails Mais Varian ça sert à comme Butcher, comme tout ça, comme euh, les Genji, etc. Ça sert à rien de les nerfs. Parce que en bronze c'est trop fort. Ça sert à rien ça. Il Faut juste que les joueurs bronze Ils s'améliorent et comprennent pourquoi ces persos sont forts à Bailo. Le problème c'est que je le vois hein, quand j'ai joué en bronze, etc. Euh, sur, sur... Qu'est-ce qui se passe Bah il se passe quoi Il passe le Butcher, il met sa marque sur le mec Le mec reste à bout portant Et essaye de duel un Butcher Bah do dommage coco mais le Butcher il va frapper plus fort que toi Et il va soigner plus que toi Donc le Butcher bah Il artille et il gagne Et là après t'entends le Ah oh là là Butcher OP Évidemment, c'est le Butcher qui est OP Peut-être que le fait d'avoir Peut-être qu'Iten Run ça nerferait ça Mais, mais non Variant Twin Blade c'est pareil Les gens sont là Ah Variant Twin Blade, Variant Twin Blade Variant Twin Blade euh, Un certain elo ça fonctionne plus Variant Twin Blade hein. C'est plus possible c'est même trop faible le Variant Twinblade. Les, les nerfs qu'ils ont fait la dernière fois l'ont vraiment cassé quoi Donc non il faut juste s'améliorer Ce genre de perso c'est punitif si vous faites rien en fait Donc forcément Donc moi personnellement j'en veux à Blizzard parce qu'ils avaient nerf le Variant Twin Blade alors il n'y bah, a pas besoin de le nerf en fait Au contraire il fallait limite le up intelligemment bien sûr mais il fallait limite le up en fait euh, Soigneur Limite baisser la sustain et augmenter les dégâts, peut-être un truc comme ça. Soigneur, Alexstrasza, la luxuriance et l'or rouge, donc le Z sous forme de dragon et sous forme humanoïde euh, qui voit sa portée augmenter de 10 à 11.5. Et apparemment c'est des feedbacks, probablement de reddit, certains commentaires nous ont signalé que depuis l'augmentation globale de la vitesse de déplacement, mise en place il y a quelques mises à jour, Alexstrasza rencontre parfois des situations délicates où elle dépasse la zone d'effet de luxuriance. Même Lorsque la capacité lançait sa portée maximale, donc on met un coup de pouce. Ce qui est, j'ai jamais fait gaffe à ça personnellement, mais c'est une très bonne chose. Par contre, quand je vois ce genre de choses, sur suis en mode Nazibo, hein, Nazibo, ce serait intéressant, Blizzard, de faire un truc sur ses sorts. Parce que Nazibo, à l'heure actuelle, vous êtes quasiment obligé de jouer la portée sur euh, sur, le, sur la portée pour pouvoir toucher plus facilement parce que la move speed de base des des joueurs ont été améliorés. Bon les grenouilles, hein, elles touchaient pas avant de base, hein, donc touchons pas toujours Mais par exemple la jarre d'araignée qui est un skill shot assez dur à jouer En plus qui a une box chelou Moi bon, personnellement je le sens, alors peut-être que je me suis moins bon sur Nazibo qu'avant, c'est possible Mais euh, Je le sens quand même, que je rate plus de jars qu'avant Les jarres font toujours très mal puisqu'ils ont re-up les jarres Mais euh, putain, genre plus quoi Augmenter, augmenter la, la vitesse d'animation quoi, ou augmenter... non pas l'air d'effet, augmenter la vitesse d'animation plutôt Assassin ça, ça en mêlée, Alarak, niveau 16, frappe railleuse, alors ça c'est un très bon changement aussi je trouve les attaques de base quand des héros adverses réduisent le temps de recharge des capacités de base d'Alarak de 1,5 secondes et Vous allez me dire mais bah, c'était déjà ça Non Avant ça ne marchait que sur les effets de contrôle, de slow, de route, etc, etc, et de silence En gros l'idée c'est que si vous réussissez un combo avec Alarak, vous mettez des autos et ça réduit le temps de recharge de vos sorts Maintenant, de base, ça réduit le temps de recharge des sorts Par contre, donc c'est 1,5 secondes pour chaque attaque, si par contre vous le faites sur un héros slow, stun, route ou silence, là c'est 3 secondes par auto-attaque. Très intéressant bien sûr et ça encourage les Alarak à toucher leur combo. Mais l'idée c'est que même si vous n'êtes pas touché, vous ne soyez pas trop puni en mode ⁇ bah j'ai pas de talent 16 ⁇ vous ayez un petit bonus. Et ça c'est une très bonne chose. Et là ils en parlent, c'est que le 16, celui-là est un peu moins joué que les autres et pourtant celui-là sous-estimé je pense. Hein. Je pense qu'il est très très sous-estimé. Donc c'est une très bonne chose. Assassin à distance, Asmodan, les bonus aux talents euh, du E se déclenchent désormais, leurs effets si la cible meurt pendant la C'est un truc qui aurait toujours dû être fait, qui n'a jamais été fait parce que Asmodan est un perso débile et qui est pensé de manière débile aussi. Donc les, les, les développeurs ont peur qu'Asmodan soit trop fort parfois et du coup le perso reste dans un état lamentable euh, de, de, de, de mécanique en fait. Donc l'idée c'est que si vous avez des talents sur le E, eh bien, si le mec meurt pendant la de votre E, c'est ok, vous avez les effets, ce qui était quand même complètement con, ça, les... ça incitait l'asmodal à pas à eux ou à eux très tôt, à eux des mecs max pv au lieu de suivre le burst, pour faire proc leur talent, ce qui était quand même complètement débile. Voilà, ça concerne le maître de la destruction, baiser de Sidae, faille infernal et emprise du péché. Falstad, Falstad qui voit des ups sur les talents un petit peu moins joués, la tempête grandissante, donc le build de mage 1,5 à 2 points par touche sur des héros, c'est très bien, c'est le cauchemar... Du mode arame, mais en dehors de ça, c'est très bien. Courant ascendant, donc le talent qui est honnêtement tr très fort aussi, hein, celui-là. Hein, euh, c'est juste qu'on voit souvent la sustain ou le shield amélioré sur le Z, et le shield amélioré sur le E qui vous permet aussi d'augmenter la portée du E. C'était d'ailleurs un talent que Méné adorait. Hein. Bonus avec capacité du bouclier augmenté de 60% à 70%. Talent très joué contre notamment des tous les autres, ça peut être vraiment fort. Si vous partez pas auto-attaque hein. euh, Niveau 7, l'arme secrète, bonus de dégâts augmenté de 80 à 90% j'en avais déjà parlé je disais c'est cool ça Blizzard et limite faudrait passer de 90% à 100% je pense mais l'arme secrète à 90% de dégâts supplémentaires pour auto-attaque pendant que le boomerang est en, est en vadrouille c'est vraiment pas mal, c'est vraiment vraiment vraiment pas mal et euh, contrairement à avant je pense que un mixte entre tempête grandissante et arme secrète est faisable maintenant avec les, les buffs de ça je pense qu'il y a moyen de faire des trucs pour stacker plus vite mais surtout bah en fait les bonus sont tellement forts que même si vous jouez pas auto-attaque ça vous fait une sorte d'hybride inversé qui est viable en fait, parce qu'à une époque c'était pas viable, les bonus c'était pas assez fort. Maintenant les bonus sont vraiment bons, donc euh, honnêtement pourquoi pas. Explosion des Interland, coût en mana réduite de 180, ok, réduction du temps de recharge lorsque vous touchez des rois adverses augmenté de 25 à 30 secondes. Alors là vous dites qu'est-ce que c'est Bah Maintenant si vous touchez 4 personnes, vous avez le réduc absolu sur l'Interland. En soi est-ce que c'est un mauvais truc moi tant qu'ils font pas la pneumastique de chacal où il suffit de toucher 3 héros pour que vous l'ayez instantanément de retour, ça je trouve que c'est pas bon, hein. et ils l'ont toujours pas changé depuis un an, parce qu'ils l'ont fait un peu avant la BlizzCon de l'année dernière, euh, ça pour moi la pneumastique il devrait la, la repasser à 4, hein. 4 c'est tout à fait viable. Alors, réduction du temps en charge lorsque vous touchez des héros adverses augmentés de 25 à 30 secondes, l'idée c'est surtout parce que je voyais des Falstads, tu mets une rotation de CC sur un mec, et en solo Q tu vois un mec, bon déjà qui joue pas bou bourrasque, donc ça casse les couilles, mais en plus le Falstads est en mode, ah non non, hein, moi The Tooth, 4 personnages pour avoir le combo et du coup quand il essaye de le mettre sur quatre personnes bah il rate, il touche à côté et au lieu de sécuriser un kill avec ton équipe genre ETC glissade glissades linterland sur le mec qui se fait stun bah il le fait pas parce qu'il se dit bah non on va pas avoir une, une réduction de cd assez, assez bonne donc si vous touchez 5 mecs ça change rien vous l'aviez déjà, déjà avant donc en soi ça incite les, les Falstad à, à claquer des R même si c'est pour une ou deux personnes et ça je trouve ça très bien c'est insupportable de jouer avec des Falstad qui lancent pas de dinterland parce que bah non ils ont pas tout à fait assez de monde. Euh, monture épique et ça voilà j'en parlais, Réduction du temps de charge de 40 à 50 secondes. Alors bien sûr pour l'aspect macro c'est génial pour Falstad mais n'oubliez pas l'aspect micro. Euh, ça augmente aussi la vitesse comme pour des AK ça augmente la vitesse à laquelle vous faites votre saut. Donc ça vous ça vous offre une no nouvelle escape et ça c'est très intéressant sur Falstad. Par exemple vous êtes derrière un mur combien de Falstad font un E in à travers le mur bourrasque très bonne bourrasque pas de problème. Mais le truc c'est que derrière ils ont plus d'eux et il y a un mec dans la backline qui les tue en fait. Parce qu'ils ont plus d'eux. Faire... Munt juste à travers le mur, même si c'est un, un mini-saut, un peu à la Medivac de, de Morales qui fait toujours rigoler les gens en mode « Ah bah il a fait un saut de 1 mètre avec sa... Bah, » une Medivac sert de protection, sur un Butcher qui vous go, vous, avec euh, Morales vous mettez un Medivac et vous repartez instantanément à côté pour quand même pouvoir aider le teamfight. Bah, là c'est pareil en fait, vous faites votre monture à travers le mur, comme ça vous avez encore votre E pour vous re euh, vous, enfin, vous mouvoir de nouveau en fait, pour pas mourir, parce que combien de falsades font des bourrasques qui meurent derrière donc l'intérêt c'est justement d'améliorer à la fois la micro et la macro avec ce talent Donc très très bon talent de Falstad qui a toujours été viable hein. C'est pas parce que euh, la Bourrasque a amélioré wow, que tous les, tout le reste c'est nul Non les 20 de Falstad sont tous très forts Tous Même l'Interland a amélioré Ils sont tous très forts euh, Lunara, Lunara, Leury, Augmente et Nuke Moi ça je l'attends depuis très longtemps Et je pense à TRQR qui a adorait euh, les, macro, les talents macro euh, ça doit euh, si jamais un jour il voit cette vidéo qu'il ne le regardera pas penser bah, pensez à lui euh, niveau 4 Fleuri, fonctionnement modifié augmente la portée fleur nocive de 25% et son revient de 20% ça ok Fleuri applique deux cumul... de toxines naturelles aux ennemis touchés donc on renforce un petit peu l'efficacité du A Alors bien sûr ce talent est pas mauvais euh, pas mauvais du tout même mais la sélection naturelle c'est pour ça qu'on joue une arme en fait donc ce talent ça suffit pas, il faudrait peut-être qu'ils augmentent les dégâts, je sais pas, sur les Sbirons, un truc comme ça, faire un palier wave clear en fait tout simplement pour Lunara, euh, parce que bah, le problème c'est son naturelle, c'est trop fort, c'est vraiment trop fort en fait sur Lunara, Et évidemment on ne parlera pas de la régène, hein, le talent vert qui pue la merde qui est le pire talent de régène de tout le jeu je pense Niveau 16, Infection galopante C'est même une honte, il devrait être de base euh, Niveau 16, Infection galopante, fonctionnement modifié Réduit le coût en malade de fleurs nocives de 60 à 40 points Tant qu'au moins un ennemi est affecté par toxines naturelles Fleurs nocive se recharge 75% plus vite Qu'est-ce que ça fait En fait ça fait que Le Q spell au 16, qui est un petit peu le moins bon talent mais qui est pas mauvais Guide Lunara, soit tout ça Réduit le coût en mana donc bon ça c'est comme avant mais tant qu'au moins avant il fallait que deux ennemis soient affectés par la toxine naturelle le temps de recharge de fleurs nocifs soit, soit de 100% plus vite maintenant on dit que s'il y a un seul ennemi qui est touché qui est affecté par la toxine naturelle ça réduit le temps de recharge du Q-spell en soi ça c'est plutôt bien, ça facilite le proc de ce talent en fait donc c'est bien la lance en poids d'étoiles qui est probablement le meilleur talent de Lunara au 16 de manière générique avoir plus de portée sur un auto attaqueur c'est toujours très fort « Fonctionnement modifié augmente de 0.5 la portée d'attaque de base de Lunara en passif, même sans rien faire, vous avez 0.5 de portée supplémentaire. Utiliser sport affaiblissante augmente la portée des attaques de base de Lunara de 2.25. » Donc les deux ensemble ça fait 2.75, c'était exactement les anciennes valeurs de la lance en bois étoile. L'idée c'est que maintenant vous avez de base 0.5 de portée supplémentaire et quand vous faites proc votre Z avec Lunara, eh bien vous gagnez la même portée qu'avant. Quand vous faisiez Z, vous avez aucun changement en fait Vous avez aucun changement Quand vous appuyez sur Z, aucun changement par rapport à avant Mais quand vous n'appuyez pas sur Z, vous avez 0.5 de portée supplémentaire C'est très fort, c'est très fort euh, Orphea, changement sur Orphea Le Prestissimo, vous savez c'est celui qui permet d'avoir je crois, 0.75 ou 1 seconde de temps de recharge sur le Q-Spell si vous touchez un ennemi au maximum de votre portée de Q-Spell Et eh bien maintenant il y a une fonction supplémentaire c'est que même si vous ratez pour pas que ce soit trop punitif un peu comme le 16 d'Alarax qu'ils ont fait si vous vous ratez vous, vous avez quand même une réduction d'une seconde donc au lieu d'avoir 0.75 de temps de recharge sur le A le A c'est un truc genre 5 4 ou 5 secondes je crois euh, 5 secondes je crois et du coup bah ça fait que vous avez 4 secondes de temps de recharge sur le A je trouve que c'est pas mal ça, En gros si vous touchez ça change rien Si vous ne touchez pas vous avez La petite tape sur l'épaule en mode C'est pas grave Donc ça j'aime bien Ça, j'aime bien aussi. Comme ça le talent est pas euh, soit fort soit inutile euh, Niveau 7 Insatiable Temps de recharge ramené à 2 secondes au lieu de 1,5 Si mandibule touche un héros Donc c'est un nerf Sur un talent que je déconseille très fortement Allez voir le guide Orphea Talent vraiment pas bon Et qui est nerf Après j'ai beaucoup vu de joueurs qui sont en master ou à plus bas et jouer euh, Personnellement ce que je peux vous dire si vous jouez tank, si vous jouez n'importe quoi Et que vous avez une Orphea qui joue ce talent Pétez lui la gueule, pétez lui la gueule Parce que c'est des Orphea ultra greedy qui font n'importe quoi Donc c'est des c'est cibles faciles à toucher Donc euh, ne jouez pas ça en fait Ne jouez pas ça avec Orphea Si vous jouez ça sur Orphea, personnellement Ça veut dire que vous êtes une mauvaise Orphea, à, me, à mes yeux euh, Niveau 20, monstre, ou alors que vous abusez euh, Vous abusez du, les lots auquel vous êtes Parce que personne vous punit En gros euh, Niveau 20 Monstre intérieur et c'est pas une bonne façon. Hein. Si vous jouez les deux autres talents, même si vous montez, vous jouerez toujours bien en fait. Enfin, c est, c est, pour moi ça c'est de l'abus en fait. C'est de l'abus et c'est dans tous les sens du terme. Monstre intérieur, nouveau fonctionnement, festin perpétuel qu'on fait un et c'est pas du tout sain pour vous et pour. Euh, c'est pas du tout sain pour vous, même en tant que joueur d'orfère Niveau 20, monstre intérieur, le festin. Alors ça c'est très bien. Donc vous savez c'est le truc qui est en permanence tant que des gens sont dedans, l'ultime. Festin perpétuel qu'on fait un point de chaos chaque fois qu'il touche un héros. Tant que festin perpétuel est actif les capacités de base d'Orphea se rechargent en 50% plus vite, et bah ça c'est très bien, parce qu'avant c'était que les points de chaos sur les autos, on s'en fout, vous avez limite trop de points de KO avec Orphea, des fois vous ne savez plus quoi en faire. Euh, donc un, un truc qui aurait pu être fait c'est d'augmenter le maximum de points de chaos, passer à 4 par exemple, mais euh, faire en sorte que les capacités de base d'Orphea se rechargent plus vite, ça c'est vraiment très bien. Trop fracassant, durée de la réduction d'armure augmentée de 2 à 3, c'est bien, c'est la vulné si vous tuez un gars vous avez 5 secondes de temps de recharge, augmenter la nez c'est très bien. Et le point d'or, temps de recharge réduit, donc vous savez c'est le truc qui vous permet d'avoir plein de Q-spell à 1 seconde de temps de recharge, euh, qui voit son temps de recharge réduit de 30 à 20 secondes, c'est aussi très bien. Donc des très bons changements sur Orfhea. Plus de punch au talent niveau 20 d'Arfère, voilà. Hammer Hammer donc ça c'est le talent qui est un activable et qui permet d'augmenter les auto-attaques, les dégâts d'auto-attaque de hammer. Personnellement moi je, je joue hammer sur un build que je ne conseille pas, c'est de la merde. Mais en gros c'est ma manière de protester en mode je veux jouer une hammer euh, non immobile. Du coup je prends tous les talents d'Hammer, à chaque palier vous pouvez quasiment. Euh, prendre un talent qui fonctionne même si vous n'êtes pas en mode siège Mais c'est de la merde, hein, c'est pas viable Mais moi je le joue en QM pour rigoler Et euh, l'obus maelstrom bah, c'est le talent que je jouais Puisque vous pouviez le jouer même en étant pas en mode siège Ce qui est très bien c'est que avant pour recharger le truc Fallait taper des bâtiments Spécialiste Et du coup et bien maintenant Le temps de recharge est augmenté de 85 secondes Le bonus au dégâts est réduit de 35 à 30% Par contre fonctionnalité supplémentaire Les attaques de base contre les héros adverses en mode siège Réduisent le temps de recharge d'obus maelstrom de 5 secondes donc en gros maintenant ça marche en PVP et en PVE. Bémol malgré tout, bémol et je rappelle il y a plusieurs stacks, il y a 3 stacks je crois en plus. Donc c'est pour ça qu'ils monte à 100 secondes. Par contre il y a un bémol, c'est que si vous êtes hors siège, vous ne pouvez pas réduire le temps de recharge. Alors qu'ils auraient pu faire un truc con. 5 secondes si vous êtes en siège, 2,5, la moitié, comme pour Alarak. La moitié si vous touchez de base. Mais non, ils l'ont pas fait parce qu'ils sont débiles avec euh, Hammer. On se rappellera du grand Laïus, vous savez, sur le rework cassia Oui, depuis la fin des HGC... Plus besoin d'essayer de faire des persos de niche pour que ça fonctionne dans la méta euh, On peut un peu plus, les pas les uniformiser mais garder l'essence du perso Mais les uniformiser un peu plus euh, pour éviter que tous les per... Enfin voilà, c'était ça l'idée C'était de la merde, j'avais toujours dit que c'était de la merde Par contre Hammer du coup bah, il pourrait virer toute cette connerie de rester immobile Non évidemment c'est l'âme du personnage Barricade, réduction du temps de recharge augmenté de 3 à 4 secondes euh, Donc vous savez c'est celui qui met un mur là, une espèce de mur donc réduction du temps de recharge augmenté de 3 à 4. OK. Niveau 7, charge à fragmentation, réduction du temps de recharge augmenté de 1 à 1,5 secondes et euh, donc en gros, c'est les mines si elles touchent, si les mines donc si les mines si les mines araignées touchent, eh bien vous avez une réduction du temps de recharge de votre propre A. Donc c'est plutôt c'est plutôt cool et on buff un petit peu le truc. Donc vous voyez en plus c'est con parce que là ils le font. Il y a un, une réduction de temps de recharge en mode normal et 2,5, donc une meilleure amélioration si vous êtes en mode siège. Ils n'auraient pas pu faire pareil pour ça, non, bien sûr que non. Niveau 16, ah, non, pardon, portée graduée, alors ça par contre c'est très débile. Euh, vous savez la portée graduée c'est pourquoi, d'ailleurs Blizzard le met, oui il y a des changements, il y a des talents qui sont moins joués, donc on va aller up tout ça, tout ça. Pourquoi ces deux sets sont augmentés Parce que celui qui bizarrement est pris par les joueurs, c'est celui qui permet de se déplacer avec Hammer Bizarrement, hein, parce que rester immobile hein, en termes de mécanique c'est quand même vraiment fort. Du coup, qu'est-ce qu'ils font sur la portée graduée La portée graduée c'est extrêmement cancer. Hein. À une époque c'était viable, euh, je me rappelle de Chris qui jouait beaucoup ce talent, mais sur l'ancienne Hammer, c'était cancer as fuck avec de la Zaria, etc. Et le perso ne bouge pas et c'est une forteresse et elle voit sa portée augmenter. Du coup, il n'y a aucun counterplay en face. Même les mages qui normalement peuvent la contrer, bah elle, comm enfin, elle commence à les taper alors qu'ils n'ont même pas la portée de lancer de, de, des sorts. Donc portée graduée, c'est extrêmement cancer. Le truc, c'est juste que vous pouvez pas bouger. Donc il faut une compo qui puisse, autour, enfin, qui puisse faire la tortue autour. Et vous avez du coup, plus vous restez immobile, plus la portée est augmentée. Il y a un maximum, bien sûr. Là, l'idée, c'est que ça nécessitera moins de temps d'atteindre la portée maximale. Pour plus de fun, évidemment. Et... Euh plus de, de counterplay euh, du coup sensibilité mécanique le niveau 16 ça c'est un très très bon changement par contre bouclier augmenté de 5 à 20% des points du max, en gros ils inversent avant il y avait 5% du pv max en bouclier si le bouclier était cassé vous aviez une augmentation de dégâts qui était très forte maintenant c'est inversement c'est un talent défensif bouclier augmenté de 5 à 20% des, points, des pv max très très fort Bonus aux dégâts des attaques de base réduit de 50 à 30%. Donc si le bouclier casse, 30%. Seulement des dégâts améliorés. Mais en même temps logique puisque le bouclier n'est pas censé casser. Mais ne nécessite plus la destruction du bouclier pour conférer un bonus aux dégâts. Donc en gros, vous mettez votre shield, vous vous renforcez et en plus de ça, vous avez des bonus aux dégâts. Je pense que ce talent, surveillez-le de près, il sera joué à mon avis en compétitif. Donc voilà, sergent Hammer n'a pas connu de gros changements depuis un moment, surtout des côtés talent, blablabla, bla bla bla, comme beaucoup d'autres modifications de cette mise à jour, on nous améliorons ce talent peu populaire, donc c'est vraiment une mise à jour, genre les talents peu populaires on les buff. Contrôle mental le Sylvana, ça c'est très bien, temps de recharge réduit de 50 à 40 secondes, le coût en mana est réduit également de 75 à 50. Alors apparemment il y a un petit bug, c'est marqué dans la patch note mais c'est pas encore effectif en jeu, c'est ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a rapporté, je sais pas du tout, mais en tout cas il euh, bah, y a de fortes chances que ce soit corrigé ça, mais dans tous les cas c'est très bien, c'est un très bon point. Je rappelle que le mind control depuis le patch d'avant, il euh, met trois stacks. De, de flèches noires, donc c'est très très bien, permet de directement pouvoir burst le type. L'appel de la dame noire, réduction du temps de recharge 10 minutes 30 à 25, forcément, puisque de base on réduit le temps de recharge du contrôle mental, donc on nerf un petit peu euh, la réduction que le vin offre, ce qui est très bien. Barrage d'affliction, tir d'affliction, applique maintenant malédiction de la banshee, donc c'est ça les, les stacks de malédiction de la banshee, hein, ce que je disais pour le, pour le contrôle mental. Qu'est-ce que c'est bah, Ça fait que votre Q va mettre vous allez instantanément faire proc malédiction de la banji et du coup faire plus de dégâts sur votre q ils il voulait rendre le barrage d'affliction un vrai talent digne du niveau 20 je trouve ça très bien donc vraiment les 20 de, de Sylvanas sont très forts aussi très très forts même si le blink forcément le flash est toujours privilégié Ticus niveau 1 alors ça j'en avais parlé en cast et je suis très très content je crois que j'en ai parlé sur le cas de Nexus cup ou autre je suis très content je disais justement le problème de la grenade la portée de la grenade c'est bien hein c'est un talent 7 qui est passé 1 hein mais quand tu vois la concurrence des autres talents 1 t'es en mode ah, il manque un truc des dégâts du coup ça fonctionne maintenant augmente les, les, la portée de la grenade plus et eh bien la grenade les fait 20% de dégâts supplémentaires c'est vraiment pas mal maintenant à voir si ça si le dot infligé au niveau 7 fonctionne euh, ce est boosté par ce talent 1 je n'ai pas testé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ça m'intéresse beaucoup parce que ça voudrait dire que vous pourriez encore plus augmenter le wave clear que offre la grenade au niveau 7 ça pourrait être très fort. Et nouvel enchancement sur la menace nucléaire, alors je ne l'ai pas encore testé, mais euh, rework du coup de menace nucléaire, ce qu'ils avaient évoqué à la BlizzCon de l'année dernière. Donc des tunnels d'évacuation ont été ajoutés, c'est la plus grande carte du jeu, donc plus de mobilité donnée, on donne plus de mobilité. On dégage les semeurs, donc le boss de la bot lane, pour garder que le boss de la top lane, ça c'est mauvais par contre je trouve. Ils auraient dû le garder en bas un petit peu à l'alterac, parce que ça fait qu'aujourd'hui si vous jouez sur menace nucléaire, ça sert à rien de nuke mid ou bot en dehors du début pour récupérer l'XP parce que ensuite vous gardez toutes vos nukes pour la top lane, la lane du boss. Donc, euh, ça pour moi c'est une mauvaise chose de, de, de garder qu'un seul boss, surtout sur une, une carte aussi grande. Par contre, donc, des tunnels d'évacuation ont été ajoutés en haut et en bas du champ de bataille, ça vous permet d'arriver plus vite sur les points de contestation on va dire, des, des, euh, des nukes. Et ça c'est très bien. Une tour de guet supplémentaire a été ajoutée sous la voie du milieu, donc deux balises de vision, une top, une bot. Ce qu'il devrait peut-être faire d'ailleurs sur Blackheart B je pense, B du cœur noir. Mais en soi, en dehors du, du boss qui est dégagé, je trouve que c'est des très bons changements pour menaces nucléaires. Faudra faire un truc pour les nukes, mais c'est plutôt pas mal. Euh, voilà. Donc on verra. Euh, voilà, il ne tarde de découvrir vos commentaires. Donc n'hésitez pas à faire des feedbacks bien sûr, à mettre des retours à Blizzard. Mais c'est euh, Pour moi, c'est une bonne chose, sauf la suppression du boss. Et il manque encore d'autres choses. Genre les nukes font pas assez mal à l'heure actuelle. Euh, en early et en late. Euh, je me remarque qu'elles font même pas si mal que ça en late non plus. Donc, Faudrait voir, faudrait voir. En tout cas, voilà pour cette mise à jour, elle a été longue, il y a beaucoup de persos que j'ai essayé de faire le plus court possible, j'espère que cette vidéo vous aura plu, personnellement je trouve que la patch note est bonne, je dirais pas très bonne, faut pas non plus déconner, mais elle est bonne, globalement c'est que des bons changements, c'est difficile de trouver un truc vraiment poubelle et souvent c'est plus de, pour moi une erreur de conception, genre de Anubarak le par exemple, ou euh Hammer le 1 et encore c'est même bien, ça aurait pu être très très bien et c'est juste bien. Euh, mais du coup voilà je, je, je trouve ça je trouve ça bien comme patch. Euh, Peut-être ce qui manque c'est un changement sur les médaillons. C'est le seul truc qui est étonnant, il n'y a rien sur les médaillons et on a eu une petite euh, petite discussion et on pense qu'en fait les médaillons seront totalement supprimés parce que il a pas eu, j'étais très étonné d'ailleurs la mise à jour précédente qui n'y ait pas de choses sur les médaillons. Là non il n'y a toujours pas de choses sur les médaillons. Donc à mon sens ça veut dire que enfin, dans 3 semaines c'est fin de la saison classée Et du coup nouveau, très probablement nouveau patch dans 3 semaines Est-ce que ça veut dire suppr suppression des médaillons Ce qu'ils cherchent même pas à essayer de faire quelque chose sur les médaillons Genre 600 secondes, une par game etc Que dalle ils font rien Donc à mon avis ça veut dire attendez encore 3 semaines et dans 3 semaines plus de médaillons Je pense que c'est ça attention hein C'est qu'une qu théorie mais j'ai l'impression qu'en fait ils vont supprimer les médaillons parce que s'ils essayent pas de l'ajuster, c'est qu'il y aura une suppression totale à mon avis Enfin bon, peut-être que c'est juste trop tôt, hein, c'est possible aussi Donc bon, passez une bonne soirée, bonne journée, comme vous voulez N'hésitez pas à me donner vos impressions, est-ce que vous avez aimé ce patch note, est-ce que vous avez aimé la vidéo, commenter, tout ça, tout ça Je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le nexus Ah wadabada, ouais, non, non, je vais pas faire de chanson en fait non, Je voulais faire une chanson mais après voilà, c'est pas libre de droit, tout ça, tout ça, c'est toujours problématique Donc je vous invite bien sûr à suivre les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Youtube est-ce que vous aviez reconnu au moins la musique que j'allais chanter Je ne sais pas, dites-le en commentaire Si quelqu'un a été jusqu'au bout de la vidéo, peut-être Voilà, plein de bisous Vous pouvez ouais. aller voir le site aussi, internet, hein, qui est dans la description Le Discord également, plein de bisous